Ah, après, convule, quoi. <rire> <C 'est super. rire> Jocelyne Jégou. Non, je suis plus anéenne Plus anéenne, mais, mais tout au bout bah, J'ai un vélo bah, je m'étais inscrite, je crois que c'était au mois de décembre 2019. Avec ma fille. Ouais. Est-ce que j'aime à Ticop, l'ambiance? Ouais. Le... Euh, C'est sympa. Et puis euh, les produits aussi. Euh, oui, galère. Euh, J'ai eu l'impression d'être submergée par les procédures. Et puis bah, depuis j'en ai fait quelques-uns quand même des créneaux donc voilà okay. c'est beaucoup mieux. Pff, à part celles qui ne sont pas à voix, il y en a pas. Produit préféré alors euh, les petites graines de chia que j'aime beaucoup, euh, le lait. Ambiant que j'aime beaucoup, qui a pas depuis un moment, mais que ils vont arriver. Enfin voilà. Après euh, les saucisses, les merguez, le poulet euh, bio, euh, plein plein de choses, les brioches. Mais c'est déjà fait. J'ai embarqué euh, deux copines là. Elles vont arriver là. Bah, je leur ai expliqué ce que c'était, je leur ai dit, c'est euh, euh... dans le port monnaie déjà, puisqu'il y a quand même 20 ou 30% à peu près grosso modo sur le panier moyen. Et puis c'est sympa, et puis donc du coup elles viennent. Ah oui, bah oui, comme quand on fait les créneaux, bah, on est obligé de s'intéresser à ce qui se passe. Et le matermo, justement nous permet de, de voir tout ce qui se passe, même si on n'y est pas. Ok, <rire> Oh voilà, on va commencer. Remarque maintenant, je sais dire. la question. Oui, c'est ça. Elle...